Oh s'en va pas, on va se faire. We zijn familie. Familie, ja? ja. klein. Kleine. kleine, Ja, ja. Ik kom ook uit Endorvenkast. We zijn familie. Ja, Goedendag. ja Ik ga een kleine introductie net doen. Dan gaan we gewoon nog van spreken. om de meeste van. Congolese ik heb contact gehad met uh, meneer Bartelsman, Dat uh, we uh, een uh, Voor de problemen die zijn in onze landen, uh, betekenen dat we zelf initiatieven moeten nemen om tot een oplossing te komen. Daarom, uh, Uh, we hebben uh, met andere uh, Congolese uh, groepen, uh, groepen zoals en partijen en uh, gewone uh, actieve sociale groepen uh, en uh, samen hebben we een uh, coalitie gevormd om uh, tot, uh, een, tot een goede uh, tot, tot, tot, tot de ontwikkeling van, van onze land te komen. Uh. Mais on peut aussi voir les problèmes de l'Ontzion et de l'Anne-de-Côme. Il y a un lieu étroit très venant à venir. Ma vie n'a dit qu'il faut aussi te rendre une coalition. Il y a un lieu de mettre l'Ontzion en France. Vous avez la parole. J'ai introduit le groupe. J'ai dit okay. et que nous avons créé la coalition pour se résoudre le problème du Congo et avec les différents groupes et politiques et sociaux. Ok nous, nous, nous sommes organisés dans cette coalition. Je vous donne la parole pour... Euh... Vous êtes à l'aise avec le français vous euh, Oui, ça va. Euh, pour moi, il si n'y a pas de problème. Euh, je Anna, peux comprendre tout je Il prends, va comprendre, mais, hein. mais il va peut-être répondre en anglais. Je ne me suis pas présenté, je m'excuse. Hein. Ok. On prend Ernst Foster. Comme ça, moi. Moi, je suis Ndefim pongo, Je suis, Finpongo, hein, je suis euh, euh, un membre de la coalition ainsi en Hollande je suis hein, le fondateur hein, le coordinateur de RCK Hollande ouais. euh, moi je m'appelle euh, my, uh, euh, uh, my, uh, my name is Tumba my brother Kenema il est Ruth my name is Tumba il comme être uh, Indoven je ben, suis uh, uh, secrétaire du uh, RCK et et qu'avec même euh, des coalition. Coalition, c'est la coalition, s'il vous plaît. l'a dit M. Pongo, peut-être de temps en temps, on pourra éclairer un peu l'anglais pour euh, que notre interlocuteur puisse euh, comprendre. Nous sommes donc la coalition de forces vives congolaises. C'est une coalition qui a été lancée au mois de juin à Paris, en France. Dans cette coalition, il y a trois grandes composantes. Il y a les partis politiques, les mouvements et les plateformes politiques. Et des deux, il y a ce qui est une innovation, il y a le mouvement de résistance. Dans le mouvement de résistance, il y a surtout le mouvement qui est connu d'ailleurs internationalement, le mouvement des combattants. De, de, de ceux qui disent qu'il faut résister à, à, à, à l'ordre d'un Donc il y a les combattants. Et à, à part le combattant, il y a les Ils, sont, les... Euh, ils sont intégrés dans la votre... Oui, dans la, la coalition, il y a les combattants, donc les résistants. Il y a toutes les formes de, de, de résistants. Mmh. Combattants ou autres. Eh, les autres s'appellent les enfants la promesse, la promesse pour leur pays, mais les combattants, généralement, ils sont aussi dans la coalition. Et enfin, il y a le troisième groupe, les associations, les bénévoles qui ont dans le domaine de développement, d'emploi social, de sociale, la société civile. Donc, par rapport aux autres plateformes, que ce soit le rassemblement, le qui a eu lieu de M. à Bruxelles, nous nous sommes une coalition beaucoup plus large, où nous intégrons les formes de résistance qui n'ont pas été intégrés dans le rassemblement, qui a eu lieu à Genval. Donc, dans notre euh, coalition, il y a aussi le groupe rénovateur de l'IDPS. Ceux qui ne se retrouvent plus dans l'IDPS aujourd'hui de Tisekedi sont aussi avec nous. Donc nous avons aussi tout ce au courant rénovateur des autres partis politiques, que ce soit le, le MNC, que ce soit les autres qui sont aussi avec nous. Donc nous sommes une coalition. Et vous n'avez pas de règles pour, le, pour devenir membre de Non, il y a les règles, on vous a envoyé, là il y a une lettre, nous avions le Premier ministre des Affaires étrangères. il y a la charte, mm -hmm. il y a la déclaration de Paris que nous avions préparée, la être là, là, va là, vous oui. présenter. Mais avant de prendre la parole, je vais vous présenter le... Euh, les, les, les gens, toute la délégation. Moi, je suis le coordonnateur Armand coordonnateur politique. Moi, je suis le coordinateur politique de la coalition des forces vives congolaises. Et à côté la coordination politique, nous avons M. Euh, Martin Sali Bongenge, qui lui est le coordonnateur stratégique. Et nous avions euh, monsieur Jimmy catalay qui, lui qui est le, le, le coordonnateur chargé, la, la, la, la, la coordonnateur chargé donc de tout ce qui est jeunesse, mobilisation et propagande. Parce que pour nous, la jeunesse doit jouer un rôle important aujourd'hui. Il faut que toutes les générations, nous, nous retrouvons ensemble dans la coalition, et aussi beaucoup de jeunes et de femmes, pour que nous puissions donc, euh, agir pour changer le destin de notre peuple. Donc il y a le coordonnateur de tout ce qui est jeunesse, mobilisation et propagande. Mais c'est Jérusalem Djamba. Lui il est le coordonnateur chargé de l'économie et de finances. Il y a notre coordonnateur juridique et chargé de programme, M. Wilkins Alongo, qui devait venir de la Belgique, probablement il a eu un problème de repérage de lieux tels qu'on lui a envoyé. Et bon, on ne serait pas surtout peut-être qu'on nous dise qu'il est dans le parage. Donc c'est ça, notre délégation. Et ma, Madame Technique. C'est elle qui s'occupe des secrétariat techniques, et comme nos amis, nous sommes nos amis qui sont de, de, de Pays-Bas, mais qui sont de la coalition, mais qui sont aux Pays-Bas. Donc nous, en venant vous, vous voir, nous nous sommes d'abord dit ceci. Le Pays-Bas a toujours été un pays important le cas de Benelux. Parce qu'avant qu'il y ait l'Union européenne, dans, dans le travail qu'on faisait dans la coopération, nous savions qu'il y avait vraiment l'espace le, le, le, euh, Benelux et qui a toujours travaillé avec le pays. En plus aussi, nous sommes au courant de ce que nous pouvons faire avec le Pays-Bas. Parce que le Pays-Bas, dans le domaine, dans un certain nombre de secteurs, est quand même présent dans notre pays. Notamment... En ce moment, euh, donc, il y a quelque temps, on a eu une relation de coopération bilatérale mmh. qui a été arrêtée. Oui, oui, je sais. Mais là, en ce moment, nous avons pas mal de projets à l'est. Oui, oui, je sais au niveau, notamment au niveau à l'Est, vous avez beaucoup de projets. Donc, c'est ça d'abord le premier élément. Le deuxième élément, nous savons aussi que le Pays va ben, être un pays important de l'Union Européenne. Et que d'ailleurs, nous avons inclus au ministre des Affaires étrangères, nous vous demanderons de lui transmettre tous nos compliments parce que nous suivons le travail que M. Skanders fait. Donc c'est un travail que nous apprécions. Donc en venant vous rencontrer. Nous savons que nous aurons une oreille qui nous écoute auprès du ministre des Affaires étrangères pour que le, nos doléances que nous allons euh, remettre au ministère des Affaires étrangères du de, de Pays-Bas puissent trouver un écho favorable. Donc nous nous sommes venus en disant que le Pays-Bas est un pays important dans le cadre de l'Union européenne et nous nous avons créé une grande coalition, une coalition qui veut peser sur le devenir le changement politique en République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous sommes venus nous voir. Et donc la lettre, dans la lettre que nous avions M. nous avons été reçus suite à notre demande, que nous avions introduit qu'aujourd'hui la coalition des forces vives soit reconnue comme une des forces et surtout une opposition, une alternative politique idéale pour le changement en République démocratique. Nous sommes venus ici avec la délégation, vous voyez, avec les, les coordinateurs du DSTK et les membres de la coalition également, qui a pu prendre ce rendez-vous assez rapidement, car aujourd'hui les enjeux du Pays-Bas est en, est en pleine évolution. Le Pays-Bas est en train de restructurer sa politique vis-à-vis -vis des, des, des Grands Lacs. Et nous sommes là maintenant, cette nouvelle donne, cette nouvelle alternative. Nous leur proposons notre candidature tout simplement parce que la République démocratique du Congo vit dans un état d'urgence. Et l'urgence est, est, est telle que nous ne pouvons plus attendre demain. C'est pour cela que nous avons été conçus aujourd'hui même, le mardi 6 septembre 2016, au ministère des Affaires étrangères, pour parler de cette problématique et surtout pour apporter la solution que nous pouvons donner pour que la République démocratique ne vivent plus, plus de ces atrocités, que le dialogue dite inclusif qui se passe actuellement au République démocratique du Congo soit complètement mis à plat, car c'est un faux dialogue, nous le savons très bien, et que surtout la continuité du mandat de Kabila, ou la continuité de la Kabylie ne puisse plus perdurer au niveau du Congo. Nous, la coalition des forces congolaises nous le disons ici haut et fort, ici aux Pays-Bas, nous sommes la seule, unique alternative, la vraie opposition pour apporter le changement la République. Ingeta ingeta ingeta ingeta